Je te fais peur. On se retrouve aujourd'hui sur le jeu Death Garden que j'ai eu la chance de tester avec mes amis avant sa sortie, la vidéo est légèrement différente de celle de d'habitude car on va tout simplement essayer de tryhard le jeu afin de vous montrer tout son aspect compétitif. On va commencer par une phase de gameplay et j'aimerais ensuite faire un débrief de ce que je pense du jeu, mais avant cela, quelles sont les règles du jeu Deux équipes s'affrontent, la première équipe est composée de 5 runners qui ont pour but de capturer 2 points, il y a 3 points sur la map, A, B et C, et une fois que 2 de ces points sont capturés, une sortie s'ouvre et vous avez le moyen de vous échapper. Les runners ont leur possession des flèches qui leur permettent de marquer les éléments de la map vous pouvez retrouver sur la map des éléments pour recharger vos munitions pour vous il est pour avoir des engrenages qui vous permettent d'obtenir des flèches particulières en fonction de la classe que vous avez choisi la deuxième équipe est composée d'une seule personne qui est un mastodonte le but du mastodonte est d'éliminer trois personnes une fois que trois personnes sont éliminées la partie est terminée pour cela il peut mettre au sol grâce à ses armes et ses compétences les joueurs une fois mis au sol les joueurs peuvent être réanimés par leur équipe ou mourir en se vidant de leur Sang. Mais attention, à chaque fois que le mastodonte met au sol une personne, son pieu sanglant se recharge. Une fois qu'il a mis trois personnes au sol, il peut exécuter une personne qui sera morte définitivement si personne ne la sauve, avant qu'il se fasse transpercer le thorax par un pic. Désolé, j'ai envie d'être le méchant, mais on a fait que des parties en tant que runner. Bon, bah ça aurait été laborieux. Ah aussi, Hypnose, toutes les maps se génèrent aléatoirement. Oh, je vole. Je suis un assassin. Regardez ce que je sais faire, moi, je sais marcher sans marcher. Ouais, on... Non, enfin, t'es... Allez. Oh, le chignon, vu de gros, vu de près... Hop là. Oh, oh, on dirait une petite couille poilue okay. Ah, début de la manche Moi je vous le dis, je suis un bonhomme euh, Là, okay. là il arrive pas pour l'instant dans l'arène oui. le mec Et je te conseille de repérer les trucs les plus importants Tu m'as dit les trucs les plus importants, genre quoi par exemple y a quoi comme Les ça points et les trucs bleus, c'est très important ah, Non, hypnose... hypnose doit être repéré, fais gaffe Ok, t'es foutu C'est très dangereux C'est hyper fort Putain, t'as mis dans la merde, mascarde aussi, et moi Merci ah, Hypnose, ouais. hein, je t'ai dit de pas capturer les points, donc t'étais pas amélioré Ah d'accord, tu oh. là Hypnose, celui-là, il est passé juste à côté de moi Tu t'occupes pas... d'Hypnose Ouais Ok, et là, si on a encore deux qui meurent, ça active le pieu sanglant Il arrive vers meurent. moi Il arrive vers moi Oh j'ai chaud au cul Il, il, il m'a vu, il m'a vu Oh putain Oh bah c'est bon, je me prends le pieu sanglant pour la première game, génial Quelqu'un peut aller au pieu sanglant s'il vous plaît euh ouais je suis, bah, je je je suis, suis cool. Il met ah il met utile, des trucs chelous, il met des sortes de ronds des cercles, oh. je sais pas ce que ça fait. Wow. Ah oui ah d'accord. Bon, je suis là, bonjour Ah. Ok, bon bah je peux vous spec quoi. <rire> Putain c'était bon, d'une violence. Je... Allez, un autre qui se fait exécuter. Le prochain qui meurt c'est fini. A plus Mascard. <rire> fin ouais, de la game vraiment. Mais il faut qu'on gagne, wow. wow. qu gagne au moins une game, faut qu'on gagne au moins une game. Salut Mascard Ah Coup dur par Mascard! Yes! Hypnose, sauve-moi! Ah non, bah. hein. non mais c'est fini mec! Hein. Les, vraiment les MMs au riz soufflé c'est les meilleurs! Crispy! crispy. Tiens, MMs! Tiens, Hypnose putain! J'ai vraiment appelé les Hypnose M&M's Les M... et les plats aussi c'est les meilleurs! Ah les plats mais non, c'est des Smarties, autant prendre des Smarties dans ce cas! C'est trop aller, nul! J ai, j ai les les MMs plats, plats c'est la sous des MMs! Eh, venez les hmm. gars, on fait du pari. Genre, combien de temps la game commence Vas-y, <rire> dans. Allez hop Allez <rire> hop T'as perdu, <rire> Pytox Pytox a perdu, nous on a pas joué donc on a pas perdu, tant pis pour toi, t'es nul. Ah, oh, regarde, regarde, regarde, c'est trop stylé wow. Oh, il pleut Oh, il y a un pylône bleu, je crois là Il pleut Marque-le, le pylône bleu Alléluia Non, vision. le pylône bleu, tu peux pas le récupérer, faut le marquer. Il veut récupérer voilà. le pylône dans sa poche pas grave, euh... et... J'ai marqué C. J'ai toujours pas trouvé de caisse bleue par contre, moi. Faites gaffe surtout, hein. Dès que vous l'entendez, vous nous dites. Donc là, il est dans la à là, le chien. Ouais, <rire> le chien. Pas très gentil, hein, il t'a rien demandé. Ça se trouve, il est très sympathique. Oh, y'a un arbre qui prend feu. Ah non, c'est le pieu sanglant. Là, y a un de bleu. Euh... Euh, je l'entends, je l'entends, moi. Je tente de prendre une caisse. Oh, j'en ai eu deux dans ma caisse, j'ai de la chance. Moi, de moi j'ai déjà, déjà les, les trucs qui flashent. des verrous est vers il est vers Hypnose il B, sur sur sur Cache-toi, cache-toi, cache-toi. Je bouge pas, je suis dans une fougère. Fougère. Attendez, parce que je reste appuyé sur C et j'ai mal au doigt. Attends, je crois que je le vois. Je le vois carrément. Il est Il est juste à côté de moi. Oh là là là là là là là c'est stressant. Moi j'ai amélioré au max mon truc de. Comment ça s'appelle Je te mets le shield. Je le vois pas. Ah, c'est merde, Je crois pas. Merci quand même, c'était la volonté qui compte. Ah ah Ah Ah bah attends Ah Ah ça va arriver Ah Ah Ah, ah Bah attends, je ah, trouve ça va arriver. normalement je l'ai marqué Normalement non Je l'ai oui, oui, marqué T'es heal T'es heal T'es heal Il est sur moi il, il est oui, sur moi Je ah me fait pister l'anus J'arrive J'arrive J'ai du soin J'arrive Vous de vous Je crois qu'il... Attends, je crois qu'il me voit plus Euh... Moi, je suis en train J'entends faire. musique musique Oh merde je, suis car... ah, -y, je peux le, je peux treize euh, de loin. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Pourquoi vous raise aussi vite Il était à côté de moi. Ah, C'est du suicide. Je laisse-mais, je laisse mets J'ai que je connais la caisse dorée. Vais... Ah ils sont à tout illimité. Du coup ouais. je vais sur B, je vais mettre plein de pièges sur B. Il est passé sur moi. Je, je suis pff. là, je suis bientôt là, est moi. Moi je suis là, je suis là. Ouais. On a détruit sa truc, c'est bien Oh merde, je me suis fait shooter Aïe, aïe, aïe, putain C'est hyper Fille, dur de file, capturer file. un point Ah non, merde Oh putain, mais sa merde, merde, merde. J'ai jamais de chance, euh, c'est le, le truc qui est ouvert Allez, c'est bon, je vois le oh. pieux sanglant moi Ouais, il a mis deux tourelles à côté de moi les gars, c'est mort. Aïe aïe aïe. Je suis qu'il capturé aussi, capturé en même temps, capturé en même m temps. Mets ouais, des pièges, fait. ouais, essaye de capturer plusieurs en même temps comme ça ça, ça lui fout la merde je pour je... lui. Bah sur -ci, il va moi, sur si, il va sur il va sur toi, il va sur toi. Calme-toi. Je sais pas si t'as vu. Je non, moi, je crois pas, pas, je crois pas. Ouais, C'était pas ah. une tourelle hein, qu'il avait posée, mec. Non, non les gars. Non, non, non, toujours ça. C'est un ah, oh, c'est bon vous avez A ah, à moitié déjà Vous avez la moitié, la, la moitié elle restera Il est forcément. plus sur moi, il est plus sur moi, si quelqu'un peut venir me heal c'est parfait Je suis en train de m'écarter de, de Reste caché arrive hein, Fightox. Oh t'as oh, eu chaud cul. <rire> je t'ai mis des chiens aussi, je suis mort ah, il coûte dur pour Faitox. Oh je... On arrive fightox, on arrive Il reste à côté de fightox. n'y allez surtout pas Capturez un point Si quelqu'un peut me sauver, oh nice je reste à côté. Bouge, euh, bouge, euh, bouge, bouge, hypnose, bouge, hypnose. Va te cacher. Oh des là, tu J'ai t'en sortir. GG Mascarde, bien vu ça. Vous êtes sur B, vous les autres. Il est toujours derrière est toi, hypnose. Je suis sur, a, je il, sur, a, je a, sur a, il a, je a, sur a arrêté de te suivre dans le tunnel. Point B complété à moitié, c'est bien les gars. A bientôt fini, à bientôt fini. Il arrive sur A, il arrive sur A, il arrive sur A, il arrive sur je pense. Ouais, ouais, il arrive sur A. Ouais, ouais, il arrive, il arrive. Ouais, cache-toi. Ah, il, ça fait mal de perdre tout ça. C'est marqué. Alors là Mascarp, je comprends vraiment pas pourquoi t'as fait ça. Ok il est parti de B, il est parti de A pardon. Vous êtes à 82%. il Restez rails, dessus, reste dessus, restez dessus, essayez de rester dessus. Il bon, bon. y a vraiment moyen de l'avoir. C'est bon, c'est bon. GG les gars. Ça valait le coup de prendre le risque. Ah dommage. Oh non, merde le pote il est mort. Attends, attends, attends, C'est nul le reste. Ouais C'est bon, il est guéri, il est guéri, il est guéri. Eh hey, hey, eh les gars les gars les B B B, B regardez Oh oui okay. B il est fermé Oh, oh là, là, là là, Les sorties sont ouvertes les, les, les gars go sortez les gars sortez sortez sortez sortez On a deux vies restantes donc si y en a un qui meurt c'est pas grave Ouais si y'en a un qui crève c'est pas grave C'est une partie gagnée Eh hey, GG les mecs je suis trop deck de oh mort Oh la la la Ça fait plaisir de. Oh yes Allez GG Fightox yes Allez, le et je... allez Jolan, oui. allez Jolan, go la sortie oh là là là là là là Go Allez, la... première fois que je vois une victoire des coureurs, oh les gars Elle <rire> s'était eh, c'était énervé Mais Même moi qui est pas qu pas joué, ai pas joué, j'ai trouvé ça bien. trop cool de vous donner les infos <rire> C'était trop trop lourd. Ah non c'était bien quoi <rire> Non franchement on était bien la game C'était une bonne game marrant Ouais franchement yes. c'est lourd Bon, quoi penser de ce jeu J'ai passé des super bonnes parties avec mes amis malgré quelques bugs Mais là on peut pas trop leur en vouloir, c'est une close bêta Le jeu est très bon et a un aspect compétitif qui me plaît énormément C'est pas un jeu où on peut délirer réellement avec ses amis Mais là on peut créer des vraies stratégies, mettre en place des techniques Pour réussir à s'échapper et gagner la partie De plus, la phase farming du début où on va essayer d'améliorer ses compétences Pour pouvoir vaincre le mastodonte est vraiment très intéressante Mais bon, comme tous les jeux, Death Garden a des points positifs comme négatif. Déjà, comme vous avez pu le remarquer, le jeu est très beau, très agréable à regarder et à jouer. Il nous offre aussi une adrénaline qui est provoquée par la surpuissance du monstre et le fait qu'on essaye tout le temps de le fuir pour pouvoir survivre. Ce jeu mise aussi énormément sur l'aspect compétitif et un compétitif horreur, c'est très original selon moi. L'entraide et le team play est très très importante dans ce jeu, ce qui le rend très prenant si vous y jouez avec vos amis. Les classes sont super bien foutues et vont vous donner un rôle important à jouer dans votre Équipe. De plus, les déplacements sont très faciles à prendre en main et très agréables et fluides. Et comme je l'ai dit au début, les maps sont aléatoires et ça c'est vraiment un concept intéressant, vous tomberez jamais deux fois sur la même map. Bon, pour ce qui est des points négatifs, le jeu bug un peu trop. Il y a énormément de crash où on doit relancer le jeu entre chaque partie de temps en temps et ça, ça nous a un peu gâché cette clause bêta. Selon moi, le monstre est aussi un peu trop puissant pour l'instant. J'espère qu'il va être nerf parce que là, le moindre faux pas est fatal. A la fois c'est intéressant pour ce qui est de l'adrénaline, mais à la fois c'est rageant quand une personne de la team fait un seul faux pas et que ça nuit à toute l'équipe et que c'est très dur de se rattraper. Et ce qui m'a le plus déplu dans ce jeu, c'est qu'il a été créé par les créateurs de Dead by Daylight et qu'il ressemble trop à Dead by Daylight. Les monstres et tueurs ont été remplacés par un mastodonte, les générateurs ont été remplacés par des points à capturer et la porte de sortie par une sorte de truc je sais pas quoi futuriste. C'est vraiment du Dead by Daylight compétitif. J'espère que le fait de faire un petit débrief sur le jeu... À la fin vous aura plu. Donnez-moi vos retours en commentaire et ce que vous pensez aussi de ce jeu. Sur ce, c'était Illusion et à la prochaine